Bonjour Corinne Spilvoix, pour cette 27e vidéo je vais vous parler de cannibalisme amical. Vous devez bien vous demander ce que ça veut, peut vouloir dire. Vous connaissez tous ces situations où quelqu'un fait et où a quelque chose que vous enviez. C'est souvent là que démarrent les jalousies. Quand ce n'est pas pire, par exemple au sens propre ou au sens figuré, quand on finit par faire des croche-pattes pour que l'autre tombe. Pourtant, il y a une autre façon de voir les choses. Être un peu comme un enfant et dire « Moi aussi je veux ça !» Au lieu d'imaginer que parce que l'autre a quelque chose, vous, vous ne pouvez pas l'avoir. Mettez-vous dans l'état d'abondance et dites-vous « Si cette autre personne a quelque chose, vous pouvez l'avoir aussi. Prenez-le comme un moyen d'être inspiré. En tout cas, c'est ce que Gay Hendrix, encore lui, appelle le cannibalisme amical. C'est vraiment faire le choix de l'abondance plutôt que de croire au manque. Demain, je vais vous parler de responsabilité. Alors je vous dis à demain. Au revoir.